Cherche le rouge, si tu es rouge Dis que c'est le noir, puis c'est le vert Dis c'est le marron, puis c'est le gris Dis que c'est toi, ce n'est pas ton père Si tu comptes jusqu'à dix un comptage ordinaire, il y aurait bien dix chiffres, jusqu'à 10 dans mes vers. Et si tu comptes en le même nombre solitaire, il y aurait onze chiffres, avec zéro qui diffère. Le problème et le dilemme qui possède toute la terre, Le même thème, tous les mêmes posséder rien à faire. Si tu cries en pleine ville, sans raison dans les airs, Devant mille puis vingt mille, chaque temps sans lumière, C'est que le jour de ta vie est devenu sanctuaire, des affaires étrangères du plus petit cimetière. Celle qui hurle dit toujours que ce n'est pas très sévère. Mais c'est les autres mammifères responsables de l'enfer. Alors que c'est elle, vraiment elle, responsable des galères. Qui rencombre tout le monde dans la planète entière, Qui étouffe tout le monde dans la planète entière. Qui rencombre tout le monde dans la planète entière. Qui étouffe tout le monde dans la planète entière. Nouveau poème aujourd'hui. 23 avril 2021, saint